Allez, on va faire un petit tour où Iggy Summer Day pour vous montrer un petit peu ben, quels sont les jeux qui vous y attendent. N'hésitez hein. pas, c'est toute la journée jusqu'à 18h à côté de Tours. Et puis si vous voulez avoir plus d'infos, vous allez sur le Facebook de Iggy. Et, euh, et ben, comme ça, vous retrouverez un petit peu toutes les informations, l'adresse. Et, euh, et euh, on vous demande une toute petite participation, mais vous donnez ce que vous voulez. Donc c'est sympa. Et puis surtout, essayez de venir avant midi parce qu'on va essayer de tous manger ensemble. Ça va vraiment être fun. Allez, c'est parti, je rentre. Hop. Donc là, on a le boss. Regardez, il est en pleine pleine réflexion transcendantale. Il fait un petit coucou. Ici, vous venez vous présenter, on vous accueille. Il y a même des petits goodies, c'est plutôt sympa. Et puis on va commencer par découvrir un petit peu ce qui vous attend en fait sur ce Agee Summer Day. On va commencer par la plus belle. La plus belle, c'est celle-là. Regardez, regardez que est qui c'est qui est là. Hop, attention Petit coucou Salut Rio là, voilà, Rio hein, de Star Wars Légion France. Il commence à être bien connu. Donc là, on va jouer à Star Wars Légion. On va s'éclater toute la journée là-dessus. Je vais faire un petit zoom sur la table parce qu'elle est vraiment magnifique. Voilà. Ça. Là c'est vraiment très très très beau. On la connaît bien cette table parce qu'il y a déjà des rapports de bataille dessus avec ce fameux pont là. Ton pont il devient mythique, hein, je te le dis moi. Voilà, on a déjà vu des. On a déjà vu des parties. Bien sûr, on va retrouver du X-Wing. Bien sûr, il y aura du Warhammer aussi. Je suis très, très, très, très, très, très très, très heureux de retrouver du Blue Dread Sky, parce que vous savez que j'adore ce jeu. Je pense que je vais, euh, je vais me faire une petite partie cet après-midi. Je vais zoomer un peu. Ah, ça, c'est très, très, très beau. Très, très beau. On va retrouver une deuxième table pour euh, Légion. Encore euh, bien fournie en mode euh, Endor. Regardez ça, ça, c'est joué à Légion. Voilà. Ah, avec des tables comme ça, on peut que s'éclater. <rire> Ici, on a un super jeu aussi que je vous conseille, que je vais essayer de venir découvrir. C'est Carnage, Carnage qui a été euh, créé par euh, l'inventeur de Briscard et euh, avec euh, des figurines toujours super. De toute façon, et donc un format qui est très particulier, qui est étonnant, mais c'est sensiblement le même format que, que Carnage. Après, on va avoir des, euh, des boutiques qui sont présentes. Il y a prod qui est là ah. oh. moi j'adore son taf vous connaissez par l'intermédiaire de Liggy e de toute façon on va faire de la conversion et puis vous avez la boutique est présente donc vous pourrez venir vous faire plaisir aussi Ensuite, euh, on, va retrouver, euh, on va retrouver le SSD de Pierrot qui est venu. Hein voilà, ça c'est pour vous permettre de le voir en, en grandeur nature, de sympa. Ici, on va retrouver euh, deux tables. Deux tables de la boîte à moques. Hello Allez la boîte à mock, donc c'est un jeu qui est inspiré sur euh, l'univers des, euh, des Lego que vous devez connaître si vous suivez Egybe. Moi je, je dois avouer que je vais sans aucun doute essayer de jouer. Mais alors la table elle est ouf quoi. Une table intégralement en Lego. Putain <rire> t'es fou mec <rire> C'est fantastique. Elle <rire> est superbe. Superbe table, juste en Lego. Là. Pour les, euh, pour les ultimes, vous allez retrouver du Bolt Action. J'adore Bolt Action. Mais je pas à m'y mettre. <rire> Trop chaud pour l'instant. Ça va fracter avec la Wehrmacht. Desert Corps. Une très très très belle table aussi ici. Salut, allez. Très belle table avec beaucoup d'options. Là, vous allez vraiment pouvoir vous éclater. Voilà, pour Antares. Et puis, on va aller, on va aller dans le couloir là, parce qu'il y a d'autres salles. Attention, c'est grand ici va allez voir cette première section là. Ah oh, nous avons une maison des associations hein, donc.. Il y a plein d'endroits cachés, regardez. Ah, C'était caché Regardez à quoi on joue ici. Hein Ils ont du goût hein ces gens-là. <rire> Salut Évidemment, on ne pouvait pas faire une, une réunion sans avoir. Euh... Du trône de fer. Qui est devenu mythique. Putain, vous avez carrément mis l'arbre les gars. Il y a l'arbre au milieu <rire> Trop top. Là-bas, on va retrouver du Blood Rage. Ouais. Parti pour une bonne série de Blood Rage. Ici, on va avoir un petit peu de zombicide. Hein, là on a un point de vente aussi, joueur du garage okay. là il là, là, y a un Iggy qui passe avec son collier de fleurs il est très pris hein, on lui dit, hein, je ne vous cache pas hein. très très pris là il y a un super jeu qui est en démo qui a un Kickstarter en cours, il reste encore quelques jours, quelques semaines, donc ne le ratez pas, ça s'appelle Catch the King. Catch the King c'est basé sur les échecs euh, ben, euh, vikings notamment. Hein. Il y avait plusieurs jeux euh, dans, le, dans le nord de la France, dans le nord de l'Europe, excusez-moi, en Norvège et tout ça, dans la Scandinavie. Et en fait, son créateur s'est inspiré en fait, de ces jeux-là pour. Euh, il a repris un jeu et puis il en a modifié les règles pour le rendre plus équitable. Ça s'appelle Catch the King. C'est en Kickstarter en ce moment. Et là, vous avez une très très belle table qui est une table de démo, mais qui est vraiment, euh, vraiment superbe. Je pense que je testerai le jeu dès que possible. Un petit stand de peinture là, avec des gens que vous devez connaître si vous êtes habitué du hobby, puisque euh, on retrouve des euh, personnes qui ont travaillé avec euh, Julien de French War Game Studio. Voilà, on va aller voir la dernière salle. Dans laquelle il y a du viking. Hop, un Iggy qui passe. <rire> alors, alors, cette salle, elle est un peu loin. Ah, bah tiens, t'es là, toi Tu t'es paumé T'as paumé ta propre pièce Ouais. Ah, t'as bien fait. Voilà, là, ça c'est la dernière salle. Alors, en plus, ça ne s'invente pas c'est la salle Dublin. Hein, ils ont fait exprès. <rire> voilà, ici on va jouer à Dead Zone. Là, ici. Ensuite, ici. Qu'est-ce qu'on qu joue là Je vous avoue que là. Je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est quoi comme salut C'est quoi comme jeu, là Malifou. Malifou. D'accord, ok. Malifou. Et puis ensuite, il y aura quand même un petit peu de Warhammer 40k, mais très peu. Hein. On est chez Iggy en même temps. Hein, donc, euh, donc, voilà, là, il y a de la table de Warhammer. On va faire un petit peu également de BloodBall. Ici, si je, ah, ne ça, ça, ça, pas, ça, je ne me trompe pas... Ça doit être de l'Eden. Je ne me trompe pas. C'est de l'Eden. Et puis pour finir, ça s'excite. Il y a Nico qui est là avec toute la troupe. Ça va jouer à Viking. Saga. Voilà, donc euh, il y a deux tables de saga. Il y a une table de l'âge de la magie qui est ici. Et puis il y a une table de euh, saga euh, viking qui est ici. Comment ça se passe, le terrain avec, avec des vikings. vikings. Oh ouais, louche. Ouais ouais, ouais, ouais. Moi je me disais aussi ça, c'était mignon. <rire> il y a des enfants... Voilà. Bon bah voilà, j'ai fini le tour. Euh, je me permets de vous redire, euh, bah, n'hésitez pas à passer. Hein Il y a juste une petite contribution à donner. Vous donnez ce que vous voulez. On va manger euh, tous ensemble. Je vais vous montrer les extérieurs quand même avant de couper la vidéo. Et puis euh, c'est à Tours, juste à la sortie de Tours, plutôt à l'entrée, ça dépend de quel côté vous venez. <rire> je vais vous montrer les extérieurs tout à fait compatible avec les enfants. Hop, attention à la grande marche. Et puis là. Hop, regardez, comme il fait beau. Voilà. Là, c'est l'endroit où on va tous festoyer tout à l'heure. Il fait un temps superbe. C'est outrageant tellement il fait beau. Donc n'hésitez pas, Iggy Summer Day, vous tapez ça sur Facebook et vous trouvez sans problème l'événement et toutes les informations qui s'y rattachent. Allez, je vous dis à bientôt. Moi, je vais jouer.